Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Truc, astuce, conservez, économisez de l'argent, faites vous-même vos pots, stérilisez vos pots dans votre four, n'importe quel four. Un four haut de gamme, un four que vous avez hérité, le four que vous avez depuis des années, un ancien, un neuf, peu importe, vous savez stériliser. L'important, ce sont les pots que vous avez et vous mettez vos sauces dans vos pots. Alors, quelle est l'idée pas forcément tout surgelé, moi je n'ai pas envie à la maison de tout surgelé, donc je mets parfois en pot, comme ceci, en stérilisation. Vous mettez ça dans un coin à l'abri de la lumière et de l'humidité. Quand vous avez besoin de sauce, clac, vous ouvrez, c'est conservé, ça se conserve extrêmement longtemps, tant que le processus est bien fait. Des petits conseils très rapides, tout d'abord vos bocaux doivent être propres, ainsi que les couvercles, ils doivent être propres. Alors, pourquoi j'utilise Ceci d'abord, je suis un consommateur de la compote materne, tout simplement. Deuxièmement, j'aime bien ces pots parce qu'ils sont robustes, qu'ils résistent au four. Les couvercles sont relativement grands, donc j'ai plus de chances de réussir euh, mes, mes mises en conserve. Également, je sais les stocker. Ça prend un peu moins de place dans l'armoire que des porrons où, ou, ou des, des où je perds de la place. Il faut surtout avoir un bol bien propre et également le bord doit être propre. On peut rater ces mises en conserve. Pas si vous suivez les conseils que je vous donne. Alors, on remplit. Alors, il ne faut pas remplir ni de trop, ni trop peu. Il faut vraiment trouver le juste milieu. Donc, vous voyez, quand on remplit, si vous avez débordé, ce n'est pas grave. On s'en occupe après. Donc, regardez. Voilà. Pas de trop, pas trop peu. Vous venez à tasser. Voilà. On voit, ce n'est pas rempli à fond. Il me reste encore un bon centimètre ici. Et j'ai recouvert le fond du bol. Voilà, alors maintenant, l'opération est très simple, bien bien nettoyer votre pot. Alors vous aviez une technique qui est plus ancienne mais qui fonctionne également très très bien, c'est de mettre la sauce bouillante à l'intérieur du pot et de retourner les pots. Ça fonctionne également simplement ici, si je suis interrompu pendant l'opération, je préfère directement les mettre au four et ça fonctionne également très bien. Mon pot est bien propre, j'ai nettoyé le tout et surtout l'intérieur. Voilà, on le ferme, voilà, une bonne fois. Alors remarquez, ceci reste surélevé, c'est tout à fait normal. Quand vous allez le mettre au four, quand il va refroidir, il va se rabaisser, donc il sera mis en fait sous pression et vous pourrez le conserver. Donc maintenant, on va le mettre au four, dans une lèche-frite le plus bas possible dans votre four avec un petit fond d'eau histoire d'avoir une température bien équivalente dans toute la surface de la lèche-frite pendant une heure. Alors évidemment, pour une question d'économie, faites ça quand vous avez plusieurs pots. Bon, pour les besoins de la vidéo, j'en ai fait un. Je le pose au milieu avec l'eau comme vous pouvez le voir dedans. 150 degrés, je règle une heure de cuisson et c'est parti. Voilà, la stérilisation est terminée. Alors un petit résumé. Une heure au four à 150 degrés, laissez refroidir vos pots dans le four pendant au moins 40 minutes. Et vous aurez en fait cet effet où le couvercle est renfoncé en comparaison au nouveau. Donc là, vous les mettez dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. Et vous allez maintenant entendre l'ouverture. C'est ça le plus important. C'est là que vous saurez, où vous avez réussi vos conserves. Quand vous devrez par exemple faire un plat de pâte rapide à vos enfants, même pour vous, vous ouvrez un pot. Vous versez, vous faites votre pâte, c'est de la sauce fraîche que vous avez fait vous-même conserver dans les meilleures conditions possibles. C'est parti pour l'ouverture, je vais la rapprocher de mon micro comme ça vous l'entendez bien. Ok Voilà Vous savez maintenant préparer très très facilement vos sauces. Vous Voyez, regardez bien, la conservation, on avait fait un petit ragoût, la conservation est optimale dans ce pot. On peut réchauffer ceci ou simplement le mettre au frigo pour le réutiliser pendant un jour ou deux. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a servi. J'espère que ça vous servira. Partagez à vos amis, à votre famille. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. C'est grâce à ça qu'on fera encore plus de vidéos, qu'on vous aidera avec des trucs et astuces. YouTube, Facebook, Pinterest, Instagram. Laissez des commentaires, partagez et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao